Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. S'il y a bien une marque que j'attendais pas dans la catégorie aspirateur laveur, c'était bien EasyViz et pourtant la marque l'a fait. Voici le premier aspirateur de la marque EasyViz. Cette marque, vous la connaissez, j'ai présenté pas mal de caméras hein, euh, EasyViz il y a quelques temps. Euh, et il y a un point commun à tout, toutes ces caméras que j'avais présentées, c'est leur ingéniosité. Euh, et là, on retrouve justement ce côté ingénieux avec quelques petites trouvailles qu'on ne retrouve pas dans des marques que j'ai pu, pu tester comme Ginor, euh, Dreamy ou même Tinko. Euh, donc vous allez voir c'est plutôt intéressant. Le premier truc que je regarde à chaque fois que je teste un aspirateur un laveur, c'est la qualité des, des matériaux et notamment euh, la, la facilité de, de, de les enclencher, de les, de les remettre. Et là je suis assez bluffé, franchement tout s'emboîte très bien et ça c'est pas mal parce que c'est un geste que vous faites assez régulièrement et il y en a, bah, le, le, le, je sais pas, les finitions ne sont pas exceptionnelles. Alors c'est souvent du, du, du, de l'entrée de gamme à 200 euros hein. quand vous êtes à 500 euros, normalement vous n'avez pas ce problème-là, euh, mais il est parfait, franchement tous les matériaux sont parfaits, c'est du très beau plastique. Il n'y a pas grand-chose à redire. Et puis avant de continuer, à quoi servent les aspirateurs laveurs euh, Si vous avez par exemple un aspirateur robot, je vous en ai souvent parlé ici, euh, si vous avez un aspirateur robot d'entrée de gamme, au côté lavage, hein, franchement, c'est pas ça. Alors... Je vous avoue que moi j'ai un Tinko euh, que, dont, dont je me servais en tout cas assez régulièrement. Depuis que j'ai mon euh, X1 Omni de chez Ecovacs, c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins, puisque comme il nettoie euh, quasiment tous les jours, j'ai plus de tâches incrustées, donc franchement ça se retire assez facilement. Mais si vous avez un aspirateur robot euh, d'entrée de gamme, en tout cas là ça peut être intéressant, puisqu'il y a plein de... de... De, de saleté, notamment des, des taches incrustées qui ne va pas retirer, que celui-ci va réussir à retirer. Puis l'autre avantage, hein, c'est que bah, vous renversez de l'eau, du lait, euh, il y a même une fuite d'eau, ça peut arriver, moi je m'en suis déjà servi justement euh, après une fuite d'eau, euh, ça va absorber le liquide, alors ça peut absorber un peu tout, hein, la copote, on, on, va, on va tester ça tout à l'heure, euh, du ketchup, des trucs comme ça, tout ce que qu'un aspirateur traditionnel ne va pas aspirer, bah, celui-ci va l'aspirer. et Puis évidemment, je vous parle de la partie uniquement de nettoyage ici, mais c'est deux en un, c'est-à-dire que si vous avez des, des, des saletés, de la, de la poussière, évidemment, en plus de laver, ça va l'aspirer. Et je commence tout de suite par une première astuce, puisque celle-ci m'a vraiment bluffé, Alors dans le sens où ça m'a vraiment changé des autres aspirateurs que j'avais pu tester c'est le nettoyage automatique, alors sur euh, la partie, enfin euh, pour des aspirateurs de ce type là, généralement on appuie sur un bouton, le rouleau se lave, et puis bon après il faut le retirer, ça sèche. Euh, chose que je ne fais pas souvent, et qu'est-ce qui se passe quand vous laissez un rouleau humide euh, dans, dans, dans, bah, dans une partie où il ne peut pas vraiment sécher, bah, c'est ça commence, il euh, y, a, y, a y, a, y a des odeurs qui viennent, et ce n'est pas génial, et puis après pour retirer ça, c'est un peu galère. Là, ce que propose euh, ce, ce, ce, ce, cette EasyVise, c'est que vous allez avoir un séchage. Alors, ce n'est pas à air très chaud, hein, euh, mais en tout cas, ça suffit pour sécher la brosse. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Une fois que vous avez nettoyé, bah, vous videz évidemment le bac à eau sale, euh, mais vous lancez le nettoyage automatique, vous appuyez sur séchage, et puis, bah, ça va sécher, vous êtes tranquille. Et justement, pour sécher on appuie une fois bon, sur est de ce de bouton-là, de lorsque de la brosse charge. De charge. Voilà, c'est parti pour le séchage. Volontairement, j'ai passé le déballage. Alors, on a le RH1 avec donc son rouleau qui est déjà installé. On a également un rouleau supplémentaire. On a également un écuvillon pour nettoyer les conduits. Et puis, on a de l'autre côté un autre filtre HEPA en plus. Alors, il y en a un autre hein, qui est installé à l'intérieur. Et puis, évidemment, on a l'adaptateur secteur. Euh, pour l'installation, hein, là aussi, j'ai passé, mais c'est très, très rapide. Il y a simplement la manette à emboîter, voilà, comme ceci, et c'est prêt. Et puis je profite justement qu'on soit là pour vous parler du bac à eau sale, donc qui est juste là, et regardez en dessous le filtre HEPA qui est fourni, il y a cette seconde astuce, euh, un truc bien pensé, c'est ce filtre voilà, qu'on va pouvoir retirer comme ceci, ce n'est pas le cas dans tous les appareils, d'habitude il est un petit peu placé plus haut, ou des fois il n'y en a même pas, donc là on va pouvoir le retirer très facilement et le nettoyer. A propos du nettoyage maintenant, alors deux choses, euh, Donc pour lancer le nettoyage lorsqu'il est sur le support, on appuie sur ce bouton là, et donc ça va lancer le nettoyage du rouleau, des conduits, etc., alors ça, c'est vraiment très classique. Mais regardez maintenant la conception du socle. Vous voyez, il y a, il y a des, petits, euh, des petits reliefs qui vont venir accrocher, en fait, qui vont venir râper euh, le rouleau. Donc si vous avez des, des traces, en tout cas des, des, des, des bouts de cheveux, ça va venir les gratter et ça va les retirer beaucoup plus facilement. Ça aussi, c'est très bien pensé. Un petit mot concernant les boutons, alors le bouton du haut permet d'allumer et d'éteindre l'appareil, je trouve que c'est un petit peu long, il faut maintenir quelques secondes, c'est pas le cas en tout cas sur la plupart des modèles, bon c'est pas très grave, mais en tout cas c'est un petit peu long. Le deuxième bouton permet deux choses. La première chose, c'est lorsqu'il est actif, vous allez pouvoir modifier la puissance d'aspiration, donc soit être en mode standard, soit en mode puissant, mais également au mode, en mode automatique. Et le mode automatique va permettre d'économiser de, bah, en fait de la batterie lorsqu'il n'y a pas besoin, donc il reste en mode standard, et puis dès qu'il détecte de, de, des, des impuretés, de, des choses à nettoyer, là il bascule en mode puissant. Seconde fonction, lorsque l'aspirateur est en train de charger, si vous appuyez sur le deuxième bouton, vous allez basculer en mode séchage. Et puis le troisième bouton, lui, tout simplement, va permettre le nettoyage automatique du robot. Alors premier test, le test des plaintes, donc j'ai mis de la farine jusqu'aux plaintes, et normalement vu la conception, la farine ne devrait pas euh, être aspirée, alors elle est aspirée étonnamment, euh, tout simplement parce que alors si le, le rouleau ne va pas jusqu'au bout, en fait la, la puissance d'aspiration est telle qu'il a réussi à récupérer de, de, de la puissance de, de la farine euh, jusqu'aux plaintes. Alors je vais faire la même chose avec de la semoule pour voir, mais en passant de, de l'autre côté, puisque là j'utilisais le côté gauche, là j'utilise le côté droit euh, du RH1, donc on va voir ce que ça donne. Et puis, alors, sachez hein, que j'utilise en, en mode serpillière, mais on peut l'utiliser en, en, en mode aspirateur normal, donc sans utiliser de l'eau. Voilà, et là, c'est aussi assez surprenant, c'est qu'il a récupéré vraiment toute la semoule. Euh, alors, si je regarde sur les bords, en fait, il euh, n'y a, a plus de semoule, sauf que ce n'est pas mouillé. Donc, effectivement, donc, le, le rouleau, en gros, il y a peut-être un centimètre, euh, va passer euh, bah, là où il peut, mais pas sur les plaintes. Néanmoins, bah, tout ce qui est sur les plaintes, euh, bah, ça va être aspiré. Alors, si c'est... La smoule, c'est facile à aspirer. Maintenant, si c'est des tâches, et vous voyez, là, il reste une tâche euh, et celle-ci bah, ne partira pas puisque le, le rouleau ne passe pas dessus. Alors, autre test, hein, là, c'est vraiment du ressort de ce type d'aspirateur, puisque avec euh, la smoule ou la farine, on pouvait l'utiliser avec un aspirateur robot ou un aspirateur traditionnel. Mais là, voilà, regardez, c'est parfait. En, en un passage, d'ailleurs, c'est bon. Je vous conseille quand même, puisque ça s'étale un petit peu sur le rouleau, euh, bah, de, de, de passer quand même un petit peu plus. Voilà. Bon, sinon, c'est parfait. Euh, en tout cas, mais bon, bah sachez que voilà, c'est super efficace, tout est parti alors personnellement je le trouve vraiment très puissant il a 12 000 pascal euh, d'aspiration, c'est assez énorme et je le trouve euh, plus puissant en tout cas euh, en ressenti euh, que le S5 que j'avais pu tester donc là je teste avec euh, du petit suisse périmé je précise voilà pareil, il a été gobé en un coup bon franchement euh, rien à redire alors autre test, les tâches incrustées donc en voici une, euh, donc si je passe la main bah, j'arrive pas à la retirer, on va voir ce que ça donne et c'est là où, où ça se complique un petit peu puisque autant euh, lorsque c'est des tâches fraîches comme du ketchup tout à l'heure euh, du, du petit suisse voilà, donc, tout ça, la plupart en tout cas des, des aspirateurs laveurs l'aspirent euh, là où ça se complique donc c'est euh, sur, sur des tâches un peu plus incrustées, on va voir donc là au bout de deux trois passages ça ne part pas donc je vais forcer un petit peu, vraiment localiser le, le nettoyage. J'insiste un peu. Ah, ça me semble parti. Ouais. Bah ben voilà, donc euh, bon, en insistant un petit peu, ça part. C'est parti relativement euh, rapidement. Donc euh, là aussi, c'est un bon point. Donc euh, très bien pour ce produit. A propos des contenances, alors le bac à eau propre fait 700 ml et le bac à eau sale fait 600 ml. En conclusion, pour un premier essai dans le milieu hostile et sale des aspirateurs laveurs, je trouve Vise fait vraiment euh, un, un, un, quasi sans faute en tout cas. Euh, Peut-être, alors petit bémol, euh, c'est lorsque vous allez reposer l'aspirateur sur le socle, il faut vraiment viser, euh, puisque des fois, il se met, il, si vous le mettez un petit peu à côté, bah, ça ne va pas recharger. J'avoue que euh, c'est un truc que j'ai observé chez d'autres aspirateurs. En conclusion, si je devais le comparer au Tinko S5 que j'avais testé, alors j'ai une préférence pour celui-ci, non seulement il est moins cher, euh, mais je le trouve supérieur, alors j'ai pas encore testé le S7, peut-être que ça s'inversera, j'espère vous dire ça prochainement. Et puis avant de terminer, donc un petit mot sur le panneau de contrôle, Donc on a une indication de la puissance utilisée par le, le RH1, on a également l'autonomie restante, alors étonnamment c'est à l'envers, Donc c'est pratique lorsque c'est en train de charger, mais par contre quand vous passer l'aspirateur voilà donc bon bah faut lire à l'envers quoi en gros il faudra moins de 4 heures pour le recharger complètement et sachez que la batterie tient à peu près 40 minutes bon en tout cas personnellement j'ai jamais eu de problème de batterie bon après j'ai pas non plus des grandes surfaces à nettoyer voilà ce que je pouvais vous dire sur cet aspirateur laveur de la marque Zivis. personnellement je vous le recommande vivement je l'ai beaucoup aimé donc pas de problème de finition assez solide très bien fait et puis surtout toutes ces petites astuces qui changent tout finalement au bout d'un moment donc très facile à utiliser donc moi, je vous le conseille vraiment, euh, si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.